C'est une formation de haut niveau, de très grande qualité, dispensée par des formateurs qualifiés et expérimentés, qui vise à donner aux chefs de police les clés de la préparation et de l'anticipation des mesures de sécurité à l'occasion des grands événements sportifs qui se déroulent partout dans le monde. Les législations, les cultures peuvent être différentes d'un pays à l'autre, mais la responsabilité des forces de police est toujours la même, c'est de veiller à ce que ces événements se déroulent dans la paix, et la sécurité et ce stage fournit aux chefs de police les moyens de bien préparer ces événements alors je vous invite à venir à l'occasion rejoindre ces formateurs et rejoindre le siège d'Interpol pour bénéficier de cette formation.